Altermonde. Altermonde, Alter. Alter Monde. Alter Monde, Alter Monde. Altermonde. Alter monde. Alter monde. Alter monde. Je suis né à Slobozia, en Roumanie. À un an, je marchais déjà. À deux ans, je mangeais de la terre. À 3 ans, mon père était en prison. Plus je passais du temps sur les terrains, et plus je me, je me sentais bien. Et je prenais conscience un peu de l'intérêt de la vie dans un bidonville, et de la beauté qu'il y avait à vivre dans un bidonville, sans que ce soit l'aspect bidonville qui soit intéressant, mais le fait simplement que l'organisation euh, communautaire, euh, pas dans le sens ethnique, mais dans le sens de plus d'une assemblée, quoi, des gens ensemble qui, qui décident d'habiter ensemble qui parfois le subissent un peu, mais qui sont malgré tout obligés de s'organiser. Et du coup, ce qui m'a vraiment intéressé, c'était cette organisation-là, Comment il y avait du commun, comment ça circulait, et comment, sur un bureau de ville, personne n'est anonyme, es un peu responsable de ce qui se passe, et tu dois assumer les conséquences de, de, de ce que tu fais ensemble, quoi. Euh... Et le film, c'était un, un peu ce point de départ-là. C'est-à-dire que pour moi, je l'ai construit en cercle. Euh, le premier cercle, c'est le cercle de la famille. Hein. Ce qui t'est donné et que, que, qui t'est imposé, et avec lequel tu ne bats plus ou moins, c'est aussi euh, ta première condition. C'est euh, voilà, ton bagage de départ. Et il y a le deuxième cercle, qui est justement ce cercle de, de la communauté. Alors, ça fait une communauté de, comme les Roms euh, qui vivent ensemble, d'habitats, euh, local, quoi, topographique. Et euh, tu être une communauté de voisinage, une communauté. Euh, voilà. Et, euh, et ce qui, qui m'a intéressé, c'était dans la rencontre avec Camille, c'était comment cette rencontre-là allait faire sortir ou exploser un peu tous les cercles pour euh, rejoindre une communauté plus large, hein, qui était cette communauté de l'amour, qui ne nous est pas donnée, mais qui, qui est celle qu'on qu qu rencontre euh, et qui peut nous permettre euh, de, de sortir de n'importe quel cercle. Et, euh, et voilà, et c'est ça qui m'a... ça a été un peu mon fil hein, euh, sur le tournage du film. D'accord. Euh, moi, ce qui m'a intéressé aussi, qui m'a interpellé, aussi, effectivement, aussi, c'est, je trouve que le, le point de vue euh, d'entrée, effectivement, de montrer que, bon, pour l'image, pour l'opinion publique, un euh, bidonville, c'est forcément un lieu euh, coupe-gorge. Euh, et voilà, c'est très bien décrit sur le fait qu'effectivement, c'est aussi euh, une organisation quotidienne. C'est des choses qui se passent entre euh, des, des, des personnes qui sont plus ou moins présentes, actives sur le terrain, ou qui ont voulu être présentes sur ce terrain, donc qu'on puisse rassembler par un membre. J'allais dire, euh, soit amical, soit par lien, par, par euh, famille, parce que ce n'est pas forcément le cas, vu qu'aujourd'hui mmh. il y a très peu de termes qui existent, et il y a des gens qui s'organisent comme ça. Et en fait, il y a, y a, a un troisième niveau qui, euh, qui se passe, c'est effectivement, euh, alors qu'on n'est pas sur un film sur les roms, forcément l'opinion à l'extérieur le voit comme des roms. C'est-à-dire les actions, les interventions qui se passent au niveau du tribunal, par exemple, c'est, même s'il euh, y a peut-être plein de bonnes volontés c'est un juge d'enfant qui voit une famille rome, mmh. alors qu'on est effectivement sur famille familles qui a peut-être des, des problèmes de précarité sociale et qui interroge donc beaucoup de familles dans la de précarité, mais on, on, même si euh, ta volonté est faite de, de, de, en fait, de montrer effectivement un lieu où en fait il y a des familles qui sont interactives et qui font un peu ce qu'elles peuvent, vu euh, leurs possibilités et, leur, et qui mettent en place des stratégies de survie, parce que ça reste des stratégies de survie, mais qui reste beaucoup beaucoup de choses positives, euh, je trouve qu'il y a quand même ce côté et c'est ça qu'on on revient toujours malgré tout mais c'est pas le film hein, qui veut ça, c'est euh, de façon générale la vision euh, qu'on a c'est à dire que euh, ça reste un problème quelque part euh, Rome parce que en fait ça vient de, de, de famille Rome À 10 ans je me suis évadé d'un foyer A 11 ans je parlais bien le français À 12 ans le squat a brûlé À 13 ans on m'a fait quitter mes parents. Les minorites sont absolument insupportables à l'État parce que c'est la marque même du manque, enfin que l'État ne peut pas contrôler le territoire. Pour moi c'est vraiment la défense du territoire. Le, ces zones-là euh, qui sont des, des entailles, quoi, un peu dans, le, dans, la, co dans la cohésion tu vois, de, de l'État, c'est insupportable pour lui parce que c'est des zones... On a l'impression que c'est des zones de non en fait, ce des zones de montagne, non, non C'est tout à fait régulé, autorégulé, d'une oui. manière très belle d'ailleurs, communale, on pourrait dire d'une oui. certaine manière. Et, euh, oui. et ça, c'est complètement insupportable. Et c'est insupportable pour les, les, les agents territoriaux, donc le, le, le, tout ce qui est mairie, région, département, parce que ça leur échappe complètement. Et tu te rends compte à quel point la, la, la vie euh, euh, doit être cadrée, normée, dans leur, dans leur, euh, et dans, dans le champ du contrôle quoi, de l'État. Et dès que ça s'échappe, on pointe du doigt, on veut casser, on dit bah, encore plus si, c si ce sont des pauvres. Mmh, mmh. Ah, rajoutons euh, en plus, notamment sur le lieu, euh, sur le, la, le territoire francilien, une pression immobilière énorme avec le projet. Il y a pas de prétexte, parce qu'on ouais. sort des projets, il y fait des terrains qui ont été expulsés il y a 5 ans, il n'y a rien dessus. Toi. Alors après sur... Sur la question justement au bison vide, enfin puis la question au Rome, c'est pour je à, à les pointillés, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout le monde est compétent sur le sujet. je parlais euh, effectivement des pouvoirs publics, mais en même temps, personne n'intervient vraiment. Ou alors, si on va intervenir sur, sur l'ordre de la sécurité publique, effectivement, sur, sur, euh, parce que, euh, voilà, enfin c'est l'État qui intervient, mais ça, il y a une compétence de l'État. Il, y une, il devrait avoir une, une compétence conseil général, bon, là on le voit dans le cadre de la protection de l'enfance, là il y a une intervention, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une intervention pour l'ensemble des moments sur le site, parce que je pense que c'est... voilà. Il y, a une, il y a une compétence commune, notamment euh, enfin, sur le l'idée simplement l'initiation ou de la solidarisation. Bon, en bref, tout le monde est un peu compétent, lié, mais en fait tout le monde attend un peu que l'autre intervient, et en fait, c'est très très rare, de façon générale, il y a en fait une cohésion d'intervention, ou alors quand la cohésion d'intervention se fait, c'est souvent sur l'expulsion, je peux pas sortir. Pour l'instant vous restez ici, on dit que vous vivez là, que euh, vos parents euh, ils travaillent et qu'en ce moment ils sont pas là, ils sont à Paris et qu'ils euh, ont oublié de vous donner vos papiers. En fait on a, on a, C'est ça, ça qui est insidieux, quoi. C'est qu'on en est à, à, à pas admettre, accepter qu'on qu est dans une société d'inégalité mmh. euh, et que. Euh, c'est pas seulement qu'on masque la pauvreté qu'on va c'est qu'on la pourchasse. C'est-à-dire qu'on est plus grand public, on pourchasse les SDF. Et c'est fou, parce que c'est vraiment un du déni, en fait. C'est qu'on n'admet pas, l'État n'admet pas, qu'il n'arrive pas à sortir les pauvres de la précarité, à les aider etc. Et En fait, c'est même pas qu'il les aide pas, c'est qu'il essaie de les tuer, entre guillemets. Pour moi, c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment une chasse. Pas les Romains, mais je pense, dans le fait de. dire plutôt que de tuer la pauvreté, c'est un peu tuer le pauvre et c'est et c'est et c'est un peu ça le moi que je ressens. Alors et parce que ouais je, je comprends voilà, ce que tu veux dire. dire. C'est un peu radical mais c'est mais c'est pas dans le soi là, c'est pas, pas génocidaire tu sais ça alter mais c'est c'est dans le dans l'esprit de cette chasse-là, et quand j'ai quand quand discuté avec la police, que, tu vois qu'une famille vient te te faire expuser, une de se faire expulser, tu une façon du véhicule quoi, tu, as une espèce d'errance comme ça mmh. qui commence, mmh. la police te pourchasse, tu sais pas jusqu'où ça va, quand, quand est-ce que ça va s'arrêter. Bah, souvent il y a un mmh. barrage qui se fait quand tu passes un autre département, voilà en fait, un autre ouais, euh, Et en tout cas ils disent non, bon. vous, vous pouvez pas se faire voilà. voilà. ici sur ce département. Mais là, euh, là en face, c'est 83, vous y aller. C'est ça. ça, et là vous avez un comme chez nous. C'est vrai que c'est vraiment étonnant, et puis on se permet euh, sur ces populations des choses qu'on bah, ne permettrait jamais. C'est ah incroyable, oui, l'unité ouais. qui est, ouais, ouais, tout est tout bah Moi, je suis peut-être un côté presque parano, mais j'ai l'impression qu'on cultive en fait, cette population. En fait, cette population, elle arrange un peu tout le monde. Mmh. Euh, on peut renvoyer tous les mots de la société. Euh, tout le monde est à peu près d'accord en disant, voilà, euh, c'est des personnes qui vont jamais s'intégrer, c'est une culture différente. C'est pour ça que moi l'entrée ethnique est vraiment, enfin, euh, faire attention non, non, non. parce que derrière on cultive une culture rom qui serait un peu une culture un peu à part. Alors qu'effectivement il y a des choses qui peuvent être un peu, et tant mieux parce que effectivement ça nous... Grands, enfin voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des choses un peu différentes. Euh, mais j'ai l'impression que c'est un peu aussi euh, la... On, on cultive une population euh, qui, sur le plan électoral, peut servir un peu euh, et, et un peu des deux côtés, enfin euh, de tout, toutes les classes, tous les grands politiques. Hein. C'est ça aussi. Hein. Je pense oui. qu'elle sert et dessert à la fois. Je pense que c'est un peu... Enfin, les politiques qui sont, euh, enfin, les, les, je pense surtout aux maires, hein, c'est eux qui sont directement impactés mm -hmm. euh, en termes électoraux, je pense, euh, sur le fait qu'on a envie d'en dans sa de commune. Je pense qu'ils sont euh, complètement euh, tiraillés entre euh, deux points de la population, leur population et leurs administrés qui... Euh, L'argument pour Viramert, c'est parce qu'il n'a pas su gérer les bidons et qu'il a laissé les rangs s'installer et d'autres pour des milieux, oui. des militants, c'est parce qu'il les a gérés. Donc euh, ils sont dans une espèce de truc... Euh, donc à un moment donné, c est moment c'est là où il y a le courage.